Mes chers destinées, Allez chercher la mélodie du bonheur Qui bat la mesure de nos quatre saisons. Cessez de pleurer Et offrez-vous une vie remplie de douceur Accompagnée de mille et une chansons. Dès l'arrivée du printemps, Elles enchanteront toutes nos couleurs Pour exposer au monde notre véritable nature. Illuminez les sens au fil des ans Demande de la rigueur. Entrez donc dans la ronde Et faites un pas de plus vers l'aventure. Voilà l'été, c'est bien fait. Plongez lentement vos yeux dans la joie et la bonne humeur, puis profitez de leurs effets que reflète en nous la beauté de notre cœur. En somme, n'ayez crainte du temps passé, puisqu'elles accueilleront bon nombre de nos peurs. Une fois la nuit tombée, certains cauchemars finiront, plus de frayeurs. Et maintenant, que dites-vous de l'automne Pourrait-il être au paradis Bien sûr, le bonheur n'attend personne ou bien celles et ceux qui n'y avoir compris. Finalement, l'hiver est bien là, mettant en fin à toute mélancolie. Dès à présent, je vous laisse le choix de répéter le goût de la vie.